On va maintenant passer au côté qui va plus vous intéresser, c'est le produit en lui-même. Et donc, comme a dit Léon, ce que je vous propose moi, c'est je vais vous raconter un petit peu le produit et alterner démo-slide. Voilà. Donc le produit, il est sorti en, le 29 octobre 2012, 1.0. La version 2.0 est sortie en mai 2013. Donc, la 2.0 apportait beaucoup de, euh, de choses au niveau infrastructure, l'archivage au niveau messagerie, la sauvegarde incrémentale, enfin tout un tas de choses. Et la 3.0 est sortie il n'y a pas très longtemps, le, 3, le 14 février 2014. Donc, vous voyez, on a quand même un rythme assez soutenu de, de sortie de version, mais c'est dans les gènes du produit, c'est-à-dire, comme je vous ai indiqué, le produit, c'est un produit qui évolue. On a beaucoup travaillé sur le système de mise à jour. Pour, je sais pas choisi une version et puis je suis fixé pendant trois ans. Aujourd'hui, avec BlueMind, vous pouvez évoluer très simplement. En termes de fonctionnalités, BlueMind, c'est un serveur qui propose une interface web. On va d'abord s'intéresser à l'interface web. Donc Au niveau messagerie, alors, on ne le cache pas, aujourd'hui au niveau messagerie, c'est un round cube qu'on a intégré, qui est un webmail open source classique, qu'on a complètement retémé, sur lequel on a supprimé toute la partie contact, remplacé par nous, toute la partie recherche, beaucoup de choses. Euh, c'est une brique qui va évoluer, typiquement, dans les round maps de Bluemind, notamment avec l'A4, c'est le, le sujet d'un du, gros travail. Mais déjà aujourd'hui, c'est un webmail qui est assez ergonomique, qui propose différentes vues, des tris, évidemment, euh, des redirections, la gestion de son répondeur, la gestion de, de partage de boîtes aux lettres, la gestion de filtres de façon graphique, les signatures HTML, parce que les gens veulent pouvoir mettre leur logo dans leur signature. Euh, la gestion multiple de signatures, je peux répondre en tant que Pierre Baudraco, président de BlueMind, ou en tant que des fois support, si à un moment donné je veux intervenir au niveau du support de façon générique. Et on a aussi intégré un moteur de recherche full text, Elasticsearch, qui permet des recherches très performantes puisque une recherche IMAP standard c'est sur un dossier bien défini, enfin ça a pas mal de contraintes avec la Sexeur, toutes les recherches sont instantanées, vous pouvez dire c'est sur ce dossier, sur tous mes dossiers ou sur toutes les boîtes auxquelles j'ai accès. Donc là je suis dans le one mail. Alors, on a intégré euh, proprement tout ce qui est gestion des invitations de rendez-vous, les flux ICS, où vous pouvez directement valider un rendez vous euh, depuis votre mail. Euh, on va voir les boîtes aux lettres euh, partagées ici euh, un utilisateur pourra aussi partager sa propre boîte aux lettres on peut avoir des boîtes aux lettres partagées de services support, projet, accueil, enfin, ce que vous voulez euh, ou euh, le partage de, de personnes euh, en termes de composition, on va trouver soit un, un éditeur riche soit un éditeur simple, on va supporter le drag and drop de fichiers directement Donc, si je veux rajouter une pièce jointe, je peux Aller prendre un, dos, un fichier ici et venir le déposer. Euh, évidemment, on aura multiple. Bon, Aujourd'hui, ça, ça paraît naturel, mais auto-complétion partout. Euh, voilà. Et donc, on va faire un petit test aussi. Donnez-moi une adresse email au hasard. Elle n'a pas forcément besoin d'exister. Alors, attendez, je vais faire simple. Manuel, hâte. Okay, elle n'a pas besoin d'exister, donc je vais faire un... On ne va pas envoyer de mail à l'extérieur, je pense. Voilà, ça sera pour un test tout à l'heure. Donc là, on va dire, on est dans du relativement classique. Ce qu'on peut noter au niveau du webmail, c'est qu'on va gérer l'archivage des mails. Alors ça, c'est plutôt côté serveur, mais un mail qui est archivé a une petite symbole ici. Euh, l'archivage, en fait, c'est... Euh une gestion, euh, c'est ce que dans Zimbra est appelé HSM, Hierarchical Storage Management, donc du stockage hiérarchique. On est capable d'avoir un dépôt principal dans lequel vous avez vos mails, une B qui est très rapide, mais aussi très chère, et d'avoir un dépôt secondaire, par exemple un petit NAS NFS, euh, dans lequel une partie... Euh, bonne partie des mails va être déportée. Et du coup, c'est moins cher, on peut avoir plus de volume. Et l'intérêt avec Bluemind, c'est que c'est complètement transparent pour l'utilisateur, parce que le fait que le mail soit archivé, lui, il le voit pas. Il y a un petit délai un peu plus long pour aller chercher le mail, mais ça se joue à quelques dixièmes de millisecondes. Euh, mais par contre, ça décharge complètement. non voilà Donc ça, c'est assez intéressant. En termes, ensuite, de fonctionnalités, ça, c'est la petite clé qui va vers vos préférences. Donc en termes de messagerie, je pourrais activer mon répondeur, par exemple, à partir de demain, le désactiver aussi automatiquement pour éviter le cas de... Quelqu'un m'envoie un mail, euh, il reçoit un, un message euh, d'absence de ma part et il me dit « Oui, as encore ton message d'absence activé, n'oublie pas... » autre. La gestion des filtres graphiques, donc si je vais rajouter un filtre, on va avoir, par exemple, si l'émetteur contient euh, des... Pierre Carlier, je vais dire que je marque le message comme important ou que je le déplace vers, euh, vers n'importe lequel de mes dossiers. Allez, ce dossier-là. Donc Voilà le filtre que je pourrais déplacer, que je pourrais modifier, etc. Derrière, aujourd'hui, on génère du filtre SIV, pour ceux qui connaissent. Euh, mais on a euh, mis un éditeur dessus. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez positionner aussi des filtres sur des entêtes personnalisées. Donc, si vous faites un traitement dans le fumeil pour de lanti pour ce que vous voulez, vous pouvez du coup de la supervision, par exemple, euh, euh, filtrer automatiquement ceci. Voilà. Au niveau des filtres, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on peut aussi euh, mettre des filtres au niveau global. Au niveau, Alors attendez, non, c'est sur une, si au niveau du domaine, hop. Voilà. Et donc, un filtre qui serait actif pour tous les utilisateurs. Typiquement, ça peut être utile sur le spam. sur un anti-spam qui fait quelque chose de spécial, vous mettez un filtre au niveau domaine. Donc, tout le monde passe par ça avant. Et tous les objets en fait, que l'on va voir, que ce soit les tags, les calendriers, les adresse, existent au niveau utilisateur, personnel, peuvent aussi exister au niveau domaine. Et ça, c'est intéressant lorsqu'on raisonne euh, société institution. Donc, je vais revenir à mes préférences de messagerie et on va terminer sur l'aspect webmail. Une gestion de multiples identités. Donc voilà, je peux me créer différentes identités. Pierre Baudracco, euh, cette identité-là en tant que président de BlueMind, en HTML, si je rajoute une image, ou Pierre Baudracco en tant que développeur, par exemple. Voilà. On ne permet de positionner des identités que sur des objets sur lesquels vous avez le droit de délégation. Par exemple, je ne peux pas moi me créer une identité en tant que président de la République ou n'importe quoi. Je pourrais le faire que sur les objets, adresse email. Ou boîte aux lettres partagées sur lesquelles j'ai les droits. Si j'ai le droit sur la boîte aux lettres support parce que je suis du service support, je pourrais me créer une identité en tant que support. Mais pas si je n'ai pas les droits sur cette boîte aux lettres. Donc c'est quand même dans un cadre euh, société, cette fonctionnalité. Et puis la gestion des partages, avec qui je veux partager ma, ma boîte aux lettres. Par exemple, bon, là c'est Stéphanie Marseille. Si je veux que Stéphanie qui est mon assistante, lui donner tous les droits. Je vais dire Stéphanie, elle peut modifier ma messagerie et même gérer mes partages. Voilà, sachant que tous les écrans de droits sont de la même façon. On va pouvoir ajouter des droits pour des personnes ou pour des groupes. Et pour des groupes, ça c'est intéressant parce que souvent les groupes, ça peut être aussi des services. Et donc vous pouvez raisonner par service, tel service, partage avec tel autre, etc. Et comme les groupes peuvent aussi être importés automatiquement depuis des annuaires LDAP ou Active Directory, du coup, ça vous permet d'avoir une organisation assez simple avec BlueMind. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les recherches. Bon, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites une recherche, elle est toujours instantanée, vous pouvez rechercher dans des champs particuliers et surtout, vous pouvez élargir votre spectre de recherche. Voilà, là, j'ai élargi à tous mes dossiers ou même à tous les dossiers, c'est-à-dire tous mes dossiers plus toutes les boîtes à lettres partagées auxquelles j'ai accès. Et Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du full text derrière, c'est instantané tout le temps.